Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, 25 milliards d'euros ce sont les profits réalisés par les, les entreprises polluantes en Europe, simplement grâce à la revente des quotas carbone qu'elles reçoivent aujourd'hui gratuitement. On marche sur la tête. Polluer n'est plus seulement permis, polluer c'est devenu rentable. Et le consommateur trinque toujours, puisque lui, il paye la facture, déjà, alors que sa santé, son environnement ne sont pas protégés. 25, millions, 25 milliards d'euros, rien qu'entre 2008 et 2015. Et l'addition ne fait que s'allonger, au détriment du climat, de notre santé, de notre environnement. Il est temps que cela cesse et bonne nouvelle avec la proposition, c'est ce que le Parlement européen s'apprête à voter. Cette bataille, nous la menons en tant qu'écologistes depuis des années, nous demandons la fin des droits pollués qui sont aujourd'hui distribués gratuitement via le marché carbone européen. Le CO2 émis doit être payé au prix qu'il coûte vraiment, c'est-à-dire un prix qui intègre l'impact de la pollution sur notre planète, sur l'air qu'on respire. Évidemment, il ne faut surtout pas que nos industries et les emplois qu'elles représentent soient pénalisés, dont ceux, cher Célor-Mittal, dans mon ancienne commune près de Dunkerque, cher Pascal. Elles ne doivent pas être non plus les seules à payer le vrai prix du carbone. Ce que nous voulons, c'est la mise en place d'un protectionnisme vert, vertueux environnement environnementalement et socialement. C'est simple, nous proposons que les importations soient taxées au même prix carbone que pour nos industries européennes, celles qui viennent de Chine, monsieur Hansen, comme ailleurs. C'est un mécanisme juste et efficace. C'est imposer à tous les pays qui voudraient importer en Europe des normes environnementales qui protègent l'ensemble du climat. C'est encourager, accélérer la mutation des industries les plus polluantes partout, en Europe comme ailleurs. C'est protéger à la fois nos emplois, notre santé et la planète. C'est ça l'écologie désirable, c'est ça une société post-carbone. Merci.